Voilà, je suis en train de continuer de lever la voiture. Mais là, un orage se prépare. Il est où oh, C'est là-bas. Oh, il Faut aller filmer ça. Regarde derrière moi. Oh là là. Ça se forme, c'est partout autour de nous. Je crois qu'on est en plein dedans. Après, là, il y a un gros soleil. Mais ça va exploser. Vache, poussière. un peu de la poussière ça va bien on monte au Saint-Pierre hop c'est parti cette fois-ci on va essayer de rattraper l'orage bien avant, on s'y à l'avance le sens du vent, tout ça En fait ça va se former dans tous les sens, on va y en avoir tout autour de notre gueule. Mon euh, Saint Pierre Voilà, arrive au Saint-Pierre, ça souffle. Voilà. C'est parti pour la montée. Les orages, ça me fascine. La planète qui se déchaîne, qui montre toute sa puissance, ça me fascine. On arrive. Oh. Il souffle. On va se poser là-bas, à l'ombre. Il oh. est où l'orage pour l'instant, pas grand chose. Ça se déchaîne ces sons là, on entend l'orage vers là-bas. Il y a un petit son qui traîne. Voilà. Pour pas changer, voilà ce qu'on trouve par terre. Putain mais les fils, ça me saoule. Général, général, que vous bande d'enculés, ça m'énerve, vous m'énervez tous. Oh. Hey. L'arc-en-ciel. Ça vient. Mais en fait la pluie elle arrive sur nous là. Elle, elle est là partout. C'est tout opaque. Ça va nous péter dans la gueule. Bah, je crois qu'on va remballer. Il commence à pleuvoir. Allez c'est pas Il y a moins de pluie par là. Ah, bah c'est exactement ce qu'il me fallait aujourd'hui. <rire> parce que malgré tout, euh, il chaud. Hein. Apparemment, ça va être long, parce que tout ça, c'est la pluie qui arrive sur nous. Donc bah les orages, euh, ça va être difficile. J'aurais bien besoin d'un Tahiti mouche. Là. Ça y est, c'est fini comme ça. Le nuage passe. Attends, je t'essuie la gueule. Il n'y a que du vent et rien de méchant. Cependant, juste pour l'instant, bon, moi je quitte ce banc puis je redescends. Et si le temps change en ma faveur, trop tard je serai devant l'ordinateur. Je serai bien revenu pour faire des vues, mais je serai plus dans la même rue. Maintenant que je quitte ce ciel, je regrette. Mais bon, la terre va pas disparaître. Je sais pas pourquoi je raconte tout ça. Peut-être juste parce que vous êtes là. Putain, ce que je dis c'est nul à chier. Je crois que je vais arrêter de filmer. Et même si cette vidéo est toute pétée, je te propose quand même de t'abonner. Et comme c'est naze pour me faire pardonner, je vous passe une série de time lapse que j'ai moi-même filmé. Ciao.